Bonjour, bon, moi je vais vous présenter le deuxième titre euh, qui concourt pour le prix de la vache qui lit. C'est un livre euh, qui est édité chez Albin Michel Jeunesse, qui est écrit par Sophie Talmen et illustré par Maïté Schmitt. Alors en fait c'est pas Sophie Talmen, c'est Sophie Talman. C'est un pseudonyme que s'est choisi l'auteur. En fait elle est, elle est neurologue et autrice de, de, littérature, de littérature et en fait Talman c'est mental, à l'envers. C'est un petit clin d'œil par rapport à sa profession. Euh, Sophie Talman, elle a écrit euh, essentiellement pour les adultes. Elle en a écrit sept et il me semble que Thibault est le premier roman euh, jeunesse qu'elle a écrit. Maïté Schmidt est donc l'illustratrice et ces illustrations sont en noir et blanc, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces illustrations collent parfaitement au texte. C'est les expressions de, des visages, la, la description de, de Nietzsche, tout est parfaitement vu par, par, par cette illustratrice. Je vais commencer par vous parler de la première de couverture, où on voit un petit garçon qui est assis, très souriant, et qui regarde sur la plage son chien, enfin on imagine que c'est son chien, qui court. Donc c'est une, une image plutôt apaisée, un enfant heureux et un chien qui s'en donne à cœur joie. Mais comme vous allez le voir dans le premier passage que je vais vous lire, en fait, quand on fait la rencontre de Thibault, déjà, il n'a pas de chien et en plus de ça, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas vraiment très heureux. « Je m'appelle Thibault, j'ai 10 ans et je ne veux plus marcher. Mon prénom, je l'écris T-I-B-O sur mes cahiers parce que les lettres qui ne servent à rien, je n'en vois pas l'intérêt. Il paraît que j'ai du caractère et que ça va m'aider à aller mieux. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire avoir du caractère, si ça sous-entend qu'il est bon ou mauvais. En tout cas, le mien, il est sacré, apparemment. Sacré Thibault, on m'appelle ici. Et ici, ce n'est pas vraiment chez moi. » Alors qu'il est, je devrais être dans la cour de l'école. Lundi, c'est le tour, c'est le jour du foot bitume pour les CM1, l'occasion de mettre une raclée à l'équipe de Kenzo. J'ai toujours aimé quand il perdait son sang-froid en contestant les points auprès de l'arbitre, ça me rendait encore plus fier, plus populaire aussi. Sans moi, Kenzo doit s'ennuyer et être sage comme une image, et ça m'énerve rien qu'y penser. Ça m'énerve aussi de ranger mes affaires, de faire ma valise, de m'habiller de prendre mon petit déjeuner, de dire bonjour, au revoir, de parler tout court. Et ça m'énerve que tout le monde soit content pour moi aujourd'hui. « C'est le grand jour », répètent les blouses blanches en s'affairant autour de moi pour organiser ma sortie, comme ils disent. Et mes parents s'y mettent aussi. Comme si je ne savais pas que c'était un grand jour. Un grand jour... Un vrai, c'est mettre trois buts d'affilée, convaincre Kenzo de m'échanger une carte Pokémon super puissante, faire un 180 avec ma trottinette freestyle et aller directement à la plage après l'école. Un grand jour, c'est trouver de gros crabes verts dans les rochers, manger des gaufres au goûter, avoir le droit de regarder la première mi-temps à la télé. Et aujourd'hui, qu'on ne la fasse pas à l'envers, c'est un grand jour pourri. Donc vous voyez, le petit garçon qui parle n'a pas vraiment euh, le sourire aux lèvres, il est plutôt, euh, plutôt triste. On comprend très rapidement qu'il sort de l'hôpital, mais par contre, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on comprendra grâce aux illustrations de fin de récit, très précisément ce qu'il a, de quoi, de quoi il souffre et, et pourquoi il est si malheureux. Donc il sort de, de l'hôpital... Euh, c'est très difficile pour lui, dans un premier temps il ne veut pas quitter sa chambre, il ne veut pas sortir il ne veut pas voir ses copains de l'école ses anciens copains de l'école, enfin ses copains et euh et ses parents ne savent plus quoi faire. Alors ses parents, ça agace énormément Thibault, parce que depuis son retour de l'hôpital, euh, ses parents euh, sont trop gentils, ça ne fait pas naturel. Même sa petite sœur Camille, qui l'énervait habituellement, là elle est gentille, elle, on sent tout ça forcé. Et Thibault euh, a du mal à supporter ça. Et un jour, euh, ses parents lui demandent euh, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Alors il cherche, il cherche, euh, puis au bout d'un moment, il dit dit, bah, rien que pour les agacer, qu'ils arrêtent d'être gentils avec moi, je vais leur demander quelque chose que je suis sûre qu'ils vont me refuser. Donc, ils vous disent, ben il, il leur dit, je voudrais un chien. Et alors, le chien, euh, dans la famille, euh, bon la petite sœur en a peur, la maman trouve que c'est sale, le papa se dit que ça sent mauvais, bon, bref, ils ont réclamé depuis très longtemps un chien, euh, il a déjà réclamé un chien, mais ça n'a jamais marché. Et là, eh ben, ils acceptent. Et les voilà qui partent à l'Esmea. Et Thibault est très surpris de voir le nombre d'animaux dans les cages. Et puis là-dessus, il s'arrête devant une cage. Et il voit un chien qui a l'air plus mort que vif, qui ne réagit pas trop, qui a l'air de dormir, mais qui est au fond de la cage, qui n'est pas spécialement beau, et qui a l'air très triste. Je lui caresse le haut du crâne, juste entre les deux oreilles, et lui murmure que tout va bien. Il ne faut pas qu'il s'en fasse. Je sais très bien ce que c'est d'avoir peur de sortir, sortir de la SPA, de l'hôpital, même combat. Je suis passée par là. On a l'impression que le monde va nous engloutir tout entier, comme une vague de tsunami. On aimerait fermer les yeux et se réfugier sous notre couette pour le restant de nos jours. Tout va bien, Nietzsche, je suis là. Il me regarde et j'ai l'impression qu'il comprend. Il s'approche et cale son museau sous mon bras, comme s'il voulait se cacher. Et donc, malgré euh, les avertissements de la directrice de la SPA, qui lui dit que c'est un chien euh, qui a trois ans, qui c'est un chien de race, mais le problème, c'est qu'il euh, est en train de se laisser mourir de faim, il ne réagit plus à rien, il ne veut pas sortir, et il n'obéit surtout à rien. Et donc, la directrice lui dit, « Écoute, je pense vraiment que ce n'est pas un très très bon choix. » Et le petit garçon, qui lui se sent bien cabossé aussi, se dit que, au contraire, c'est sûrement un très bon choix, parce qu'en fait, comme ils sont tous les deux cabossés, ça ne pourra que, que bien se passer entre eux. Et donc les voilà partis, et pour Thibault, ça va être le début d'une belle aventure. Petit à petit, il va sortir de sa coquille, le chien aussi. Alors le chien, j'ai oublié de vous préciser, il s'appelle Nietzsche, mais c'est parce que Thibault, T-I-B-O l'habitude à l'habitude de simplifier les noms et Nietzsche en fait c'est son ancien maître qui est décédé qui était professeur des écoles qui l'avait baptisé Nietzsche comme le philosophe donc ça devient Nietzsche N-I-T-C-H par Thibault alors j'ai été très touchée par cette histoire comme je vous l'ai dit les illustrations sont en parfait accord avec le texte il y a beaucoup de, de sensibilité dans ce récit. On... Et le handicap, oui, le handicap de, de Thibault est abordé de façon très très délicate. C'est-à-dire qu'on on comprend rapidement qu'il y a un vrai problème, un gros problème. Mais, enfin, moi tout du moins, je ne sais pas si j'ai des, des yeux d'enfant, mais je n'ai vraiment compris qu'à la toute fin, grâce aux illustrations que c'était un, un grave problème. Voilà. Mais ce n'est pas du tout, ce n'est pas un roman triste et, et j'ai beaucoup aimé. Voilà.